Alors le groupe Caponétique comporte huit sociétés euh, représentant environ 120, 120 pers personnes. Trois euh, sociétés là, sont représentées euh, au niveau du, du XIR. Euh, J'en profite d'ailleurs pour remercier les, les représentants, euh, la direction du, du XIR. Euh, donc trois structures, monnaie carte d'un côté représenté par Johan et puis Anne-Leur, à Descartes, représenté par Sylvain, et puis enfin Cédéco, représenté par moi-même Olivier. Donc trois structures qui adressent les établissements d'enseignement supérieur, où nous avons une très forte notoriété. Nous sommes présents sur les Assises du XIR depuis de nombreuses années, euh, équipant pour la société le groupe Caponétique de très nombreux établissements, le trois quarts des universités françaises. Nous avons aussi euh, un retour d'expérience à apporter aux établissements qui sont aujourd'hui euh, demandeurs des solutions euh, qu'on retrouve au sein du groupe, que ce soit la copie-impression, le contrôle d'accès, les solutions de réservation de salle ou les solutions autour du badge multiservice. Nous sommes présents aux Assises du XIR depuis de très nombreuses années, le, le groupe Caponétique étant un partenaire majeur des, des établissements d'enseignement nous apportons euh, notre expérience aux établissements qui souhaitent euh, des solutions autour de, de, de, des logiciels que nous déployons. Et à côté de cela aussi, nous, ça, cela nous permet de, de rencontrer nos clients actuels euh, pour répondre à les problématiques qu'ils vivent.